Salut Salut tout le monde, c'est Flomen. se ramène. Bon vous m'excuserez encore une fois, la casquette forcément en dessous se cache un réel problème euh, capillaire. Mais passons au sujet du jour. Bon alors c'est bien connu, il est parfois compliqué de s'offrir un iPad, un Mac, un iPhone ou bien encore un iPod. Bon même s'il ne reste plus que l'iPod Touch bon ça c'est une autre histoire mais... Eh oui, le prix peut être un gros gros frein. Alors on n'a pas beaucoup de choix, soit on achète un produit Apple neuf, qui est souvent comme je l'ai dit, cher mais au moins sous garantie, ou alors on peut décider de se tourner vers l'occasion, qui propose des produits certes Moins cher. Alors là, attention, gare aux mauvaises surprises. Bon, en dehors de tout ça, vous avez vu fleurir un petit peu à gauche, à droite, des boutiques en ligne qui vous proposent des produits Apple reconditionnés. Bon, J'en ai fait l'expérience, c'est très bien au début, mais on se rend vite compte qu'il y a Anguille sous roche, hashtag iPhone volé. Bref. Et là encore, il y a moyen de se faire berner du fait de l'opacité de la graduation l'état de l'appareil. Vous savez, souvent il y a marqué grade A, donc comme neuf, grade B, euh, état correct, bref, on a du mal à s'y retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler du magasin de reconditionné d'Apple. Officiellement, hein, officiellement. C'est ce que plus communément les gens appellent le refurb. Refurb qui veut dire... Oui, remettre à neuf. Exactement. Alors vous n'êtes certainement jamais allé sur cette boutique en ligne. Tout simplement parce que sur le site d'Apple, elle est un petit peu cachée. Même si vous pouvez accéder à cette partie du site d'Apple directement en tapant Refurb Apple sur Google. Ici, vous allez avoir la possibilité de vous offrir des produits Apple traités et reconditionnés directement par la marque -même. Et là, aucune notion d'état ou de grade pour qualifier l'état de l'appareil, tout simplement parce que tous les appareils vendus sur le refurb sont d'aspect extérieur totalement neuf Apple affirme que chacun des produits reconditionnés a vu sa coque externe totalement être remplacée par une coque totalement neuve, la batterie elle aussi a été changée, ne reste d'origine que les composants fonctionnels sur l'appareil. Le tout est d'ailleurs livré dans une boîte un petit peu différente que les boîtes de produits neufs. La plupart du temps, c'est une boîte assez neutre, où on peut voir marquer « Refurb » ou « Reconditionner » sur la boîte, tout simplement pour marquer la différence par rapport aux produits neufs. Vous avez l'habitude de retrouver vos accessoires dans une boîte quand vous achetez un appareil neuf. Là aussi, les accessoires sont présents et eux sont parfaitement neufs. Et pour tout vous dire, c'est un service que j'aime beaucoup et c'est pour ça que je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous le recommander. Moi-même, j'ai changé mon MacBook Pro il y a quelques semaines de cela et afin d'obtenir une petite réduction, j'ai décidé de me l'offrir sur le Refurb. D'ailleurs, je mets un petit lien à gauche ou à droite pour aller voir cette vidéo où je vous parle de mon MacBook Pro tombé en panne. Donc comme je le disais, ce sont des produits reconditionnés et là encore, vous allez pouvoir faire de belles économies. Dites-vous bien, vous allez pouvoir faire jusqu'à 15% d'économies par rapport au prix standard. Pas mal, non Mais attendez, attendez avant d'aller sur ce site que je termine au moins ma vidéo. Bien évidemment, vous l'aurez compris, vous ne retrouverez peut-être pas les produits qui viennent tout juste de sortir. Et oui, parce que ces produits-là sont issus d'un retour, donc d'une rétractation, ou alors d'un problème qui a demandé le changement de l'appareil. En moyenne, je dirais qu'il faut attendre à peu près 6 mois après la sortie d'un appareil Apple pour espérer pouvoir le retrouver sur le Refurb. Alors moi, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le Refurb aussi parce que un nouveau produit a fait son apparition sur le Refurb français. Je suis en lien avec l'actualité, c'est quand même pas mal, petit pouce bleu. Et oui, parce que avant, seuls les mac les iPads et les iPods et certains accessoires étaient disponibles sur ce Refurb. Désormais, les iPhones font également. Partie du refurb. Et vous allez pouvoir retrouver l'iPhone 10 et les iPhones précédents à des prix plus bas ce qui est vous l'aurez compris un bon plan alors on se pose peut-être des questions qu'en est il de la garantie bonne nouvelle les produits qui sont vendus sur le refurb ont la même garantie qu'un produit neuf car ils sont certifiés apple donc vous avez accès à deux ans de garantie et vous pouvez même si vous le souhaitez souscrire à la garantie supplémentaire apple care pour bon, même si je trouve qu'elle est quand même très chère, vous pouvez le faire voilà donc je termine pratiquement cette vidéo je sais que certains connaissent déjà le refurb c'était vraiment pour faire connaître à certaines personnes vous allez pouvoir faire chauffer la carte bleue sans pour autant lui donner trop de fièvre et justement n'hésitez pas à vous balader régulièrement sur le refurb car vous l'aurez compris les stocks sont limités. Parfois un modèle de mac va apparaître va disparaître parce que il est déjà plus disponible donc voilà si vous trouvez le modèle qui vous fait envie ne tardez pas trop ou alors ne vous étonnez pas si vous y retournez et que ce matériel n'est plus disponible. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez n'importe laquelle des questions n'hésitez absolument pas à à me la laisser en commentaire, j'y répondrai comme vous le savez. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, forcément ça m'encourage, ça me pousse, voilà tout ça, bref vous comprenez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, je publie des vidéos tous les dimanches à 15h, petit rendez-vous quotidien. N'hésitez pas aussi si vous avez un compte Instagram à me retrouver sur mon compte Instagram, j'y suis très actif et je publie des photos très souvent. Et d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut